Bonjour, bonjour. Bienvenue euh, mes chers élèves de la classe 01, deuxième année primaire. Alors aujourd'hui, on va voir euh, la correction. On a déjà fait en classe et maintenant sur notre chaîne YouTube Gecomic TV. Bon. Euh, correction euh, du contrôle continu de français, des exercices écrits, au profit des élèves de C1 et d'autres élèves aussi. Bon, euh, on a ce petit texte qui parle de la famille Alami. La famille Alami, monsieur et madame Alami, en trois enfants, Salim, Sofia et Rachid. Salim a 12 ans et les deux autres sont plus jeunes, ils vont à l'école tous les trois. Le père est menuisier, il travaille toute la journée dans son atelier, la mère s'occupe de la maison et les femmes de foyer. Euh, je viens de vous présenter bien sûr le texte, voici les questions et les réponses. Alors, euh, la plupart de mes élèves ont bien répondu à ces questions. Il y a quelques-uns qui trouvent qui ont trouvé euh, quelques difficultés. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est La famille à la vie. On trouve toujours le titre en haut. Regardez ici. La famille à la vie c'est au-dessus du texte la famille Alami. Alors le titre de ce texte est la famille Alami. Voilà. Comment s'appelle le père de la famille Bien sûr, c'est monsieur Alami. Monsieur et madame Alami ont trois enfants. Alors, il s'appelle monsieur Alami. Quel est le métier du père Il est menuisier. Le père est menuisier, il travaille toute la journée dans son atelier. Alors qu'est-ce qu'il fait Il fait des tables, il fait des armoires, et tout, tout ce qui est rapport avec la, mouine, la menuiserie. Et il est menuisier. Il travaille dans son atelier. Que fait la mère Elle s'occupe de ses enfants et les femmes de foyer. Combien ont-ils d'enfants et comment s'appellent-ils Alors, je parle de la famille d'Alami. Monsieur et Madame Alami ont trois enfants. Alors, euh, il s'appelle, c'est l'aîné. L'aîné, c'est-à-dire le plus âgé de, des enfants, c'est Salim, à 12 ans. Voici la cadette, Sophia, et Benjamin. Rachid de Benjamin, ça veut dire le plus, euh, le moins âgé euh, des enfants. Le plus jeune, oui, le plus jeune. Alors, Salim, c'est l'aîné. La cadette, c'est Sophia, c'est au milieu. Et Rachid vient enfin, c'est Benjamin. On parle de langue, grammaire les déterminants pluriels. Alors la plupart de mes élèves ont bien répondu. Ont bien répondu, c'est les et des, puisque c'est un et une. Ce sont des déterminants, mais non au pluriel, mais au singulier. Alors ici, je parle de. Il faut entourer les déterminants pluriels. Mais au pluriel, les mots. Un sifflet, c'est au singulier, un gâteau, c'est très simple. 10 sifflets avec s et des gâteaux avec x. Un, des, un sifflet, des sifflets, un gâteau, des gâteaux. Conjugaison autour des verbes non conjugués, c'est-à-dire à l'infinitif. On a parlé, cest à par la terminaison et, et souligné. Les deux verbes appartiennent au premier Au groupe. Pour nettoyer, soigner, non Ou nettoyant, soignant, non sont des verbes conjugués entourent uniquement le verbe non conjugué, cest à l'infinitif. Alors, je parle de parler et souligner. Parler et souligner. Pourquoi Parce que c'est terminé par la terminaison et euh, la terminaison du premier groupe. Complète avec les terminaisons qui conviennent au présent. Alors, il dit et on dit elle chante. On doit écrire ici elle chante. Tu ne toi avec es nous attrapons avec ons il surveille avec o -T. il suffit tout simplement de euh, d'observer euh, les pronoms personnels de conjugaison elle avec e tu avec es nous ah pardon nous avec ons et il avec s été. Les élèves qui ont bien révisé, ils ont obtenu bien sûr de bonnes notes. Autographe complète avec I ou E. L'arrivée, le français, un taxi, un balai, une paire de gants. Il faut distinguer uniquement pour la prononciation. L'arrivée, le français, un taxi, un balai, une paire de gants. Euh, entoure les lettres qui servent à écrire le son Y. Yeah. ⁇ Alors, il y a ici une bille. On a I, deux L, une bille. Le charpentier... Toujours I devant une voyelle, ce y. Comme exemple de... Le premier, le dernier, le charpentier. Y aussi, un rayon. Et I, deux L. Le papillon. Répète avec moi. Une bille, le charpentier, un rayon, le papillon. Mais un mot étiquette pour chaque liste. Il y a sport, les fruits, football, basketball, tennis, équitation. Ce sont, de... Ce sont des activités sportives. Oui, il a parlé en sport. Balance, cerise, orange. Les autres fruits, non. Et les autres fruits, non, ils n'appartiennent pas à la catégorie du sport, mais fruits, tout simplement, c'est très simple. Mais il y a quelques élèves, quelques élèves qui, ont, qui ont des fautes ici. Je ne sais pas pourquoi. C est, c est pas exact. Non, je ne sais pas pourquoi. La production de l'écrit, on a cette phrase tirée du poème Ami. Euh, dans notre livre l'arbre mot alors mets les mots en ordre pour construire une phrase alors c'est un test de mémoire pour euh, les élèves qui ont bien récité le poème ami euh, voilà alors il y a ici bon est sur un il assis vieux on dit il est assis il est assis sur un vieux bon assis sur un vieux bon Présente ta famille dans, en, quelques lignes, on dit, en quelques lignes. En quelques lignes. En quelques lignes. En quelques lignes. En Par exemple, mon père s'appelle Ali. Il est commerçant. Mon père s'appelle Ali. Il est menuisier, mécanicien, n'importe. Alors, commerçant, c'est le nom de métier. Ma mère s'appelle Rita. Elle est vendeuse. S'il ne travaille pas, il est femme de fin du foyer. Alors, euh, j'ai un frère, par exemple, et deux sœurs. Voilà. C'est tout pour le moment. Je viens vous euh, présenter la correction du, contrôle, du deuxième contrôle euh, continu de français des exercices écrits, euh, le premier semestre de janvier 2023, pour les élèves de C1 et d'autres élèves aussi, pour euh, bien maîtriser ce qu'on appelle les exercices écrits. Et tout ça. Bon. Euh, le titre de ce texte est la famille Alami, s'appelle Monsieur Alami, elle est menuisier, elle est femme de foyer, ils ont trois enfants, Salim, Sophie et Rachid, ce sont les réponses de compréhension. En tout les déterminants pluriel sont les et des uniquement, mais au pluriel, un sifflet, j'écris 10 sifflets avec S, un gâteau, 10 gâteaux avec X. Conjugaison autour les verbes non conjugués ça veut dire le verbe à l'infinitif il y a parlé puisqu'ils ont er souligné aussi les autres verbes non ils ne euh, sont pas à l'infinitif mais sont conjugués euh, ça dépend du pronom, ça dépend du pronom personnel de conjugaison alors ici euh, complète avec les terminaisons qui conviennent au pluriel au oh, présent pardon <rire> On dit une chance avec E, tu ne pas avec E, S, les autres ont, on, ils surveillent avec E, N, ils surveillent. Orthographe, on dit l'arrivée, le français, un taxi, un balai, une paire de pour distinguer uniquement la prononciation. Entoure les lettres qui servent à écrire le sanglier. Il y a I de L, E, euh, bille, le charpentier. Toujours I devant vous, le charpentier. Rayon avec Y et le papillon avec I de L. Euh, football, basket, chinois, euh, le, le ici, c'est -ce, sport. Malin, cerise, orange et les autres, euh, c'est fruit. Euh, elle est assise sur un vieux bon. N'oublie pas que ce, cette phrase tirée du poème « Ami euh, ».« Présente ta famille en quelques lignes. » Voilà, je présente aussi le nom du père. Par exemple, Ali. Qu'est-ce qu'il fait, Ali Mon père, il est commerçant. C'est le métier, c'est le travail. C'est une profession. Alors, ma mère s'appelle Rita. Elle est vendeuse. Voilà. J'ai un frère et deux sœurs, etc., etc., qui s'appelle... Euh, voilà. Chacun a sa propre famille. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. N'oublie pas que je communique TV est une chaîne pour l'éducation et l'enseignement de la langue française pour euh, la plupart euh, euh, des élèves, surtout aux primaire. Voilà, c'est tout pour le moment. Euh, à très bientôt, mes chers élèves de CO1 et d'autres élèves aussi.